c'est pas zéro quelque chose, ouais, ouais, ou tu veux, tu vois comme plus euh, général de euh, voilà, la tour, c'est un, un, peu un peu les général, de la je te fais une batterie de, une batterie de 3 ouais. et bah, donc là vous êtes 63 oh, bah, avec bah, Victor ça, Victor que vous bah, connaissez c'est une image euh... de Parotte euh, surtout du Bebop me donc aujourd'hui il, il est là pour, pour faire ça, les retours de l'événement bah, bah, sur, ça, le, sur minutes, les forums ça, sur la page ça, Facebook Twitter aussi c'est ça ça c'était avant c'est Tom qui a refreshment vous Sam qui sera demain Tom qui s'occupe des ambassadeurs le forum c'est Michel donc bonjour à Michel qui nous suit peut-être depuis le forum du moins et euh, non bah donc là on a une petite équipe parotte aujourd'hui donc c'est on a des ambassadeurs qui sont là donc c'est stris derrière la caméra on a robin icard qui est aussi euh, au niveau des cages et qui nous aide à animer euh, avec sa copine et on a aussi demain euh, et aujourd'hui on a rohan les anges qui est un ambassadeur espagnol qui est journaliste aujourd'hui voilà c'est marrant on a plein de, de passionnés de bebop qui sont euh, à un événement de fb racing après on n'avait pas, pas du tout prévu de se rencontrer ici donc c'est marrant c'est les, les passions se rencontrent et se, et, se, et se touche quoi, je... voilà, et surtout aujourd'hui euh, vous êtes là pour présenter en fait les, euh, les, euh, les Bebop live ou la live ah, tv oui, Alors pourquoi on utilise un Bebop pour faire du live Je vais vous montrer le système Parce qu'en fait euh, depuis les toutes premières courses FPV, notamment à Sacramento il y a un an En fait on a fait, et même à Chartres, on a fait voler le Bebop en même temps que les courses et quand donc euh, c'est lui le responsable de la bonne qualité d'image qu'on a. chez est parole ça. qui traite les signal vidéo et en fait comme c'est un numérique et que nous on vole en raseur en analogique ben, en fait on se retrouve à pas gêner les autres machines de course pendant que des bops volent. Et comme il est petit, ben, on ne le voit quasiment pas pendant les courses. Donc il peut se faufiler pendant les courses et filmer, faire des retours vidéo, faire même faire des vidéos pour faire des, des, des, des, des reviews plus tard. Et donc aujourd'hui, il euh, y a l'équipe euh, euh, chapeautée par Aurélien euh, qui a fait un, une sorte de grosse régie vidéo qui gère les flux en live des Bebop. Et qui gère aussi les flux euh, des machines de course qui est ensuite renvoyé à une régie qui est juste là. La régie qui elle diffuse sur Dailymotion en ce moment. Donc euh, au sol, Dailymotion ils ont des caméras sur épaules, des caméras sur pied qui peuvent zoomer à distance. Ils ont le retour vidéo des pilotes qui ont, qui ont reçu ici. Ça c'est les race Banks qui sont à accroché et après nous bah, de temps en temps on prend le bibop et euh, on essaie de donner un plan global ça permet de faire des plans de coupe entre les courses ça permet aussi de filmer les départs de se mettre dans la cage et de voir les drones nous passer au dessus et, euh, et aussi de filmer les gens ramasser les drones donc euh, là par exemple Aurélien es prêt à décoller c'est ça ouais je vais faire des, des... pas stressant tu travailles la, les, les qualités d'enroulé tu t'amuses à même passer au ras des bichlies du coup tu penses à rien d'autre que l'enjeu qui t'attend dans deux heures ou trois heures pour ta course euh, bah, voilà, ça me fait du bien de voler en Bebop 2 même de toute façon même dans la vie de tous les jours je vois à peu près autant de nipo de raceur que de Bebop 2 parce que bah j'aime faire de la vidéo j'aime voler hein. et surtout aller loin les raceurs ça va pas très loin on reste à 50 mètres de nous 100 mètres parce que quand tu tombes faut, faut aller chercher la machine et le bibo 2 euh, moi j'en ai perdu qu'un seul, c'était au tout début que j'étais chez parotte parce que je connaissais pas bien le produit. Mais j'en ai jamais perdu quoi, j'y reviens toujours. Voilà, après je sais qu'il y en a, ils n'ont pas, pas de chance. Mais euh, normalement si tu suis bien les règles et que tu as un peu d'expérience, tu fais pas.